Le plus grand désir qu'un coach puisse avoir, c'est tout simplement celui de coacher, n'est-ce Sauf que pour coacher, on a besoin d'avoir des clients, des personnes qu'on peut servir. Et pour ça, et pour ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, on a besoin de travailler son marketing pour attirer des prospects qualifiés et puis de travailler sa vente pour transformer ses prospects en clients. Et non seulement on a besoin de ces clients-là, on a besoin de ces stratégies-là, mais il y a une part de mindset, il y a une part d'inspiration, il y a une part aussi d'organisation d'entreprise pour les coachs plus avancés qui veulent scaler leur business. Et tout ça, tout ça, bah, ça fait des, des années maintenant que j'ai publié euh, un livre ici, que j'ai fait des centaines euh, de newsletters, des centaines de vidéos. Je vous ai donner beaucoup beaucoup de contenu en tout cas si vous me connaissez déjà par contre par contre ce que je ne peux pas faire à moi tout seul c'est de vous donner toute la variété de stratégies qui existent à moi tout seul je peux pas incarner toutes les histoires inspirantes dont vous avez besoin d'entendre peut-être pour vous aider à passer à l'action tiens ce truc là ah mais oui je viens enfin de le comprendre et eh bien, ça là ce déclic je vous invite à l'avoir durant le Sommet Coach en Mission, quatrième édition de ce sommet. Et c'est très simple, en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir vous inscrire pour cette quatrième édition qui aura lieu euh, la semaine du 20 juin 2022. On aura une dizaine d'intervenants et j'ai choisi vraiment euh, la crème de la crème. J'ai choisi vraiment, euh, durant ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup d'entrepreneurs et j'ai pris ceux qui, selon moi, pouvaient le plus incarner cette stratégie, ces stratégies dont vous avez besoin, mais aussi ce côté mindset et ce côté inspirationnel et ce côté bienveillant et fun qui va vous aider à passer à l'action. Donc c'est très simple, en dessous de cette vidéo vous inscrivez pour le sommet la semaine du 20 juin, vous allez avoir tous les jours différentes présentations qui seront diffusées en direct vous pourrez vous connecter et discuter notamment dans le chat avec les gens dans notre équipe et autour de cet événement, on a toute une série d'animations. On a notamment un groupe Facebook avec des jeux concours. On aura euh, des sessions de live ensemble. Et puis, et puis bah, si vous inscrivez maintenant, je vous réserve quelques euh, surprises parce que l'idée, ce n'est pas d'attendre euh, d'ici le 20 juin, mais dès maintenant, de pouvoir profiter de la communauté. On va être plus de 2000 personnes euh, à euh, rejoindre ce sommet. Et puis, on a toute l'équipe qui sera là aussi pour vous servir. C'est, euh, selon moi, le plus grand événement en ligne pour les coachs. Et j'ai hâte euh, de vous avoir durant ce sommet. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Je m'appelle Lingen, si vous ne me connaissez pas encore. Ma passion, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion et à transformer ce monde. Et c'est avec grand, grand plaisir que je vais accueillir ces intervenants pour vous euh, les présenter et pour vous aider à vraiment récupérer les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, les secrets de leur réussite. Dès maintenant, je vous invite à vous inscrire en dessous. L'événement est totalement offert et j'espère que ça vous aidera dans votre business, j'en suis certain.